Bonjour et bienvenue sur la deuxième de nos trois mini-capsules dédiées à la factorisation. Donc, ici, on va voir un exemple de factorisation un peu plus complexe qui nécessite d'avoir bien compris le principe de la factorisation. Je vous propose donc de factoriser la fraction suivante 42x moins 6x sur 12x plus 24x. Là, ce qu'on va faire, c'est en fait mener deux factorisations de front. On va identifier un facteur commun au numérateur, un facteur commun au dénominateur. Et le but du jeu, c'est que ces deux facteurs communs vont être les mêmes, ce qui nous permettra de simplifier la fraction. Explication. Je vais déjà identifier et décomposer au maximum les quatre termes de mon expression. Donc j'ai 42x au carré, c'est 6 fois 7 fois x fois x. x. J'ai 6x, c'est 6 fois x. x. J'ai 12x, 6 fois 2 fois x, x. Et j'ai 24x au carré, 6 fois 4 fois x fois x. Et maintenant, le but du jeu, c'est de trouver ce qu'il y a en commun entre ces quatre termes. Alors, j'imagine que vous voyez autant que moi les facteurs communs ici. On a 6, qu'on retrouve dans nos quatre termes, et on a x, qu'on retrouve aussi partout. Donc, on va pouvoir factoriser notre numérateur et notre dénominateur séparément par 6x, en suivant la méthode qu'on connaît. 42 x moins 6 x ça va nous donner 6x, facteur de 7x-1. moins et 12x plus 24x au carré, ça va nous donner 6x facteur de 2 plus 4x. Regardez la capsule précédente euh, si vous n'êtes pas au clair sur la méthode de factorisation. Alors remarquez ici qu'on pourrait faire déjà une étape de vérification et développer ces deux petites expressions pour retomber sur les données d'origine, vérifier que notre calcul est juste. Dernière étape, on va remplacer la fraction d'origine par nos factorisations. Donc 42x au carré moins 6x sur 12x plus 24x au carré, devient 6x, facteur de 7x moins 1, divisé par 6x, facteur de 2 plus 4x. Et là, on voit bien que les 6x vont pouvoir s'annuler entre eux et qu'on va pouvoir simplifier la fraction, qui va nous donner un résultat final de 7x 1 sur 2 plus 4x. On a bien réussi, à travers une factorisation, à simplifier cette fraction.